Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Je communique civile. Voici une autre vidéo d'entraînement pour la lecture pour les élèves de la classe CP première année et aussi de la deuxième année primaire C1. Je parle uniquement des élèves qui trouvent une difficulté pour lire. Voici donc... La lecture, la السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ أعزائي مستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني ابتدائي بسبب المتعطرين تلاميذ المتعطرين <تصفيق> في القراءة بالفرسية لديكم هذا الفيديو مهدات من طرف هذه القناة عبر اليوتيوب من سوف تقومون بتدريب حول القراءة المقطعية la lecture syllabique. Il bien à ta'arraf à la vidéo de Je lis les syllabes. B me, F T De Le ce. Je répète. Écoutez bien mes chers élèves. B me, feu, te, de, le, ce. Allez-y. Oui, be. Voilà, me. Très bien. Feu, temps. Deux, temps. Oui, deux, temps. Deux, très bien. Le ce. Be, me, feu, de, de, le, ce, be, me, feu, temps, de, le, ce. Un menuisier, un menuisier, un menuisier, un menuisier. Des tenailles, des tenailles, des tenailles. Une porte. Une porte. Un menuisier. Un menuisier. Des tonailles. Des tonailles. Une porte. Une porte. Beu, me, feu, deux, deux, bleu, ce. Beu, me, feu. De, de, le, ce. Be, me, feu, ton, de, le, ce. Je lis les mots. Un, me, nuisier. Un, menuisier. nuisier. Des, te, naïe des tonailles, une porte, une porte, un menuisier, des tonailles, une porte, voilà mes chers élèves de la classe de CP et aussi de la classe de ce 1 pour les élèves qui trouvent une difficulté pour lire les mots, voici une solution vraiment efficace, vous aurez bien sûr chaque fois une vidéo de la lecture syllabique. À très bientôt!